Salut à tous Allez, aujourd'hui on va aborder le personnage le plus badass de tous les univers confondus. Le personnage le plus classe, celui que tout le monde en vit, quel que soit l'univers dont vous êtes issu, le Seigneur des Anneaux ou je ne sais quoi, les Marvel ou quoi que ce soit. Et puis en même temps, ben, c'est le personnage qui a la mort la plus conne qui soit, je crois. Donc euh, voilà, c'est ça, c'est la vie, ça contrebalance. On va parler de Boba Fett. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti pour la macro Bon Boba Fett, qu'est-ce qu'on en dit Bah c'est juste la plus belle figurine de Star Wars Légion, ça me paraît clair. C'est peut-être même une des plus belles figurines actuellement sur le marché au niveau du hobby. Euh, alors bien sûr, hein, chez Games Workshop on fait mieux au niveau des détails Mais là c'est Boba Fett Donc on a un personnage qui est très très charismatique Et, euh, et franchement, euh, bah, il est badass quoi, hein, Il est vraiment badass On a tout dans cette figurine On a de la finesse, on a du dynamisme dans la pose Et puis c'est Boba Fett Le flingue est fin, les proportions sont super bien respectées cette main en arrière, là, ça donne un dynamisme incroyable. Mais alors, les proportions sont super bien respectées. C'est très difficile de faire Boba Fett en général. Soit le jetpack est trop gros, soit le casque n'est pas à la bonne taille, euh, soit le viseur est trop proéminent. Là, le viseur est peut-être un tout petit peu gros, hein, vous savez, l'antenne qui est sur le dessus. Mais euh, non, non. Euh, indépendamment de ça, euh, pour une figurine à cette échelle-là, c'est superbe. On a même les, les, les petites pointes sur, euh, sur le bas des bottes. Ben voilà, je pense qu'on a atteint un niveau euh, vraiment sympa pour le jeu euh, qu'on n'imaginait pas au début. Ça a été une grosse critique au début, non savoir les gens au niveau des figurines. Là, je pense que ça fait taire toutes les critiques. Il euh, y a des gens qui réussissent à faire des choses extraordinaires avec, euh, avec de la peinture. Moi, là, je vous le présente sans les flammes dans le jetpack pour vous montrer que c'est possible. J'ai des abonnés qui ont mis de la fumée jusqu'au sol et du coup qui ont pu se libérer de cette tige en verre. Que je trouve pas déconnante, moi elle me, elle me gêne pas, je trouve qu'on la, on la voit pas plus que ça. Mais c'était une très bonne idée en tout cas pour, pour ces abonnés de faire ça. Voilà, il y a plusieurs façons hein, de l'exploiter, euh, faites preuve d'imagination. Bon, plastique mou, toujours un petit peu de choses à débarder, mais euh, une fois que c'est secouché, euh, il n'y paraît plus. Hein. Donc euh, voilà, Boba fait 100% du bon point et on veut que, dorénavant, toutes les figurines aient ce niveau de qualité-là. C'est clair. Ouais, bon. Là, hein, on passe quand même à un petit level. Euh, Je ne sais pas qui a sculpté ce, ce Boba Fett, mais on est... Euh, voilà, on peut être que content. Là, on commence à atteindre quand même une, un dynamisme de pose et puis une délicatesse qui, qui, qui, qui était jamais vue et, et, et inattendue. Et là, voilà. Euh, j'ai déjà dit, hein, mais euh, je le redis, euh, il est vraiment classe. Allez, on regarde la carte Allez, c'est parti pour la carte de ce Boba Fett. Donc, euh, un Boba Fett qui coûte euh, 140 points, c'est pas ce qu'il y a de plus cher hein, au, niveau, euh, au niveau des commandants. C'est même moins cher qu'une petite princesse Léa, donc euh, c'est bien, c'est pas mal. Euh, bon, il va se défendre à 5 hein, en, en, en points de vie, euh, il va avoir 3 points de, de, de suppression de courage, vous les appelez comme vous voulez, il a toujours ce satané des rouges, hein. lui il y a droit, il a une armure, donc il a un des rouges, il meurt comme un con, mais il a quand même un des rouges, c'est cool, il transforme, bah, comme tout commandant, hein, comme tout personnage clé, des... il transforme à la fois l'adrénaline en défense et en attaque, donc ça c'est convenu, par contre, attention, il se déplace à 3, et ça c'est une vraie nouveauté, il se déplace aussi vite qu'une moto, euh, qu'une moto jet, donc euh, bon, c'est vrai qu'il a des, des jetpacks sur le dos, mais euh, ouais, il se déplace quand même super vite, donc ça, ça peut être très intéressant. Personnage comme ça, là, qui va, euh, comme les moto-jets, euh, se déplacer à toute vitesse un peu partout sur le sur le plateau, un peu polyvalent au niveau des actions. Prise d'objectif, euh, élimination euh, élimination d'objectifs euh, ou de personnages clés. Pff, vraiment super sympa, ce, ce, ce Boba Fett. Au niveau des armes, bon, ben, euh, le crampon de botte, 2 euh, des rouges, attention, coup de pied dans les couilles, hein, euh, c'est plutôt euh, plutôt balas. Euh, la roquette de poignet, alors, distance 1-2, 2 dés noirs, voilà, moyenne portée, impact 1, donc euh, intéressant, hein, impact 1, vous transformez une touche euh, en, en critique, euh, carabine E3, de fait, donc la fameuse carabine, elle tire à un 3, donc ça c'est un petit peu plus loin, elle tire deux dés noirs, sympathique, mais sans plus, perforant 1. Bon, quand même, hein, euh, à noter, vous allez euh, éliminer euh, un résultat euh, blocage de votre adversaire. Saut 2 comme euh, Luke Skywalker, bon, il a un jet -pat, hein, il peut monter et partir haut, ça c'est sympa, c'est cohérent avec euh, avec ce qu'on voit dans le film. Arsenal 2, très très très intéressant, Arsenal 2 il peut attaquer deux fois. Oh, là, ça commence à devenir un peu tendu, on commence à avoir la petite goutte quand on est en face. Cette nouvelle notion euh, de prime, alors ça c'est sympa, ça scénarise un petit peu le personnage, je trouve ça euh, plutôt intéressant. Je vous rappelle en fait, euh, la prime c'est le fait au début hein, du déploiement, vous allez désigner un commandant d'en face comme étant euh, votre prime. Et puis ben, si vous arrivez en fait à le, à le tuer, ben, vous gagnez un pion de victoire qui compte dans le résultat des pions de victoire global en fin de partie. Si Boba Fett est toujours vivant puisqu'il faut qu'il puisse réclamer, euh, réclamer sa prime. C'est sympa, ça je vous ajoute un petit peu d'exotisme dans la partie, je trouve, euh, c'est cool. Insensible, alors ça, c'est nouveau, enfin, moi, j'avais jamais vu, euh, tant que vous défendez, si la réserve d'attaque, donc, euh, si celui qui vous attaque a perforant X fois, et eh bien, vous lancez X plus D euh, de défense, hein, vous, avez, vous lancez plus de D, euh, autant de D de défense qu'il y a de perforant. C'est quoi l'idée Ben, perforant, normalement, ça vous annule une défense. Ça vous annule pas un Pion, ça vous annule pas un dé, mais ça vous annule un résultat de défense. Et bien là, pour contrebalancer ça, euh, il va lancer euh, plus de dés de défense que il y a de, de perforant. Alors, il n'est pas sûr de totalement annuler totalement le perforant, mais au moins, il s'offre autant de chances de le faire que vous avez, vous, de perforant. C'est intéressant. Tireur d'élite 2. Ah, pas de couvert, hein. Donc, comme Leia, euh, tireur d'élite 2, je vous rappelle que euh, la valeur 2, c'est le nombre de couverts que vous annulez, et que dans Star Wars et Légion, bah, le maximum de couverts, c'est 2. Donc, autant dire que pour Boba Fett, il n'y a pas de couvert. C'est dommage, il aurait été utile pour flinguer les motojets. Mais bon, il n'est pas du bon côté. Allez, on va euh, regarder ce qu'il y a derrière. Donc, impact 1, je ne reviens pas dessus. Hein, vous transformez une touche euh, en critique. Et puis, perforant 1, je l'ai déjà dit. Hein, euh, euh, tant que vous attaquez, annulez jusqu'à euh, un résultat euh, bouclier. Voilà. On va regarder les petites améliorations qui sont avec avant de regarder les, les, les, les cartes d'ordre. Euh, vous avez l'amélioration. Euh, allez, on commence par le chasseur. Le chasseur avec Bosque. Hein, J'attends Bosque sur... Euh, euh, sur Star Wars et Légion, c'est un de mes personnages préférés, je le trouve vraiment super sympa. Tant que vous attaquez une unité de soldats blessés lors de l'étape lancer les dés d'attaque, euh, vous pouvez gagner un pion de visée. Pratique, parce que bah, euh, normalement, sensiblement, après le milieu deuxième tour, euh, tout le monde est blessé. Donc euh, c'est fun, je pense, vraiment fun. Euh, évitement et couvert, donc celle-là, je l'ai relue, elle est très intéressante en fait, parce que c'est tant que vous défendez contre une attaque à distance, lors de l'étape appliquer les esquives et couverts, vous pouvez gagner un pion de suppression. C'est au moment où on applique en fait euh, les, euh, les, les esquives et les couverts. Si vous avez déjà joué Boba Fett, il n'a pas subi le contrebalancement en fait euh, d'un pion de suppression, c'est-à-dire le fait qu'il a une action en moins. Il va jouer normalement, et puis si vous lui tirez dessus, bah, à ce moment-là, pour se défendre, il peut se donner un pion de suppression, et donc bah, gagner, en fait, euh, gagner de la défense. C'est intéressant parce que c'est quand même un personnage qui, au niveau de la suppression, a 3, donc il ne tombera pas si rapidement que ça. Et puis, euh, bah, là, vous l'avez au bon moment, et vous n'avez que les bienfaits du pion de suppression, plutôt que d'avoir euh, la partie chienne. Et puis, bah, le stimulant euh, d'urgence... Quand cette carte est sortie, je, croyais pas, je croyais pas plus que ça. Mais c'est vrai que c'est la petite carte qui, au dernier tour, fait que votre personnage survit. Et ça, c'est important de faire survivre Boba Fett au dernier tour, puisque je vous rappelle qu'il doit pouvoir réclamer sa prime. Donc, euh, le faire survivre un tour de plus, ça peut vraiment changer la donne. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire Je vais vous parler du pion d'immobilisation. C'est un nouveau pion qui apparaît en fait dans euh, dans le jeu et spécialement pour lui la possibilité que son lasso <rire> de vous entourer d'accord à vitesse maximale euh, la vitesse maximale d'une unité est réduite pour chaque pion en fait qu'elle va qu'elle va avoir donc à chaque fois que vous appliquez un pion d'immobilisation vous réduisez euh, de 1 lorsqu'une unité s'active si elle possède au moins un pion d'immobilisation et que sa vitesse maximale du coup euh, ben est de 0 elle ne peut pas effectuer de déplacement pendant son activation à la fin de l'activation de l'unité elle défausse tous les pions d'immobilisation. Donc, on n'est jamais immobilisé bien longtemps, mais il a quand même cette capacité hein, de vous, euh, de vous endiguer, de vous, de vous bloquer. Ça, c'est intéressant. Euh, insensible, on l'a vu. Par contre, la notion de agent est très importante puisqu'on va maintenant parler des cartes de commandement. Euh, L'icône avec la double petite flèche, en fait, indique que l'unité euh, a le rang de agent. Et euh, lorsque vous créez une armée de base, vous pouvez y inclure jusqu'à deux agents. Donc, faites attention parce qu'il y a des des agents qui vont sortir dans pas longtemps euh, dans, dans Star Wars Légion et vous, si vous jouez déjà Boba Fett, bah vous ne pourrez plus en inclure qu'un seul. Euh, chaque agent dispose de trois cartes de commandement et ne peuvent être utilisées que si euh, cet agent est inclus dans l'armée. Donc les cartes, c'est logique, elles ne peuvent être présentes dans votre main que si euh, le personnage est présent sur la table. Bah, c'est cohérent, je, je pense que personne n'a imaginé utiliser les cartes. Euh, de, euh, de Boba Fett si Boba Fett n'est pas sur la table, en tout cas je l'espère par contre ça c'est très intéressant quand vous jouez une carte de commandement qui n'est pas spécifique à un agent, vous ne pouvez pas nommer un agent voilà, donc moi la façon dont je le comprends mais vous pouvez me corriger dans les commentaires c'est que si vous voulez donner un ordre euh, à Boba Fett vous ne pouvez le faire que par l'intermédiaire des cartes d'ordre de Boba Fett et vous ne pouvez pas utiliser les autres cartes euh, c'est quand même normal, je trouve. Euh, ça peut être agent, mais je trouve que c'est un rééquilibrage qui est, qui est cohérent. Surtout que nous, à ce jour, on n'a pas de Boba Fett côté rebelle. Alors je dis nous, mais je joue, je joue impérial. Mais bon, voilà, je m'ai compris. Ceux qui jouent euh, rebelle, bah, ils n'ont pas un personnage comme ça, euh, badass, rien que pour eux. C'est vache. En même temps, je crois que j'avais déjà gueulé sur le fait qu'il ne fallait pas sortir de figurine miroir. Donc c'est pas parce qu'ils ont sorti Boba Fett qu'on veut avoir quelque chose mais je disais qu'il fallait pas le faire dans la même vague donc ce serait quand même fun que vous nous sortiez quelque chose de bien spécifique euh, rien que pour les rebelles et je continue à parler de moi comme si je jouais rebelle alors que je joue en pierre hum, mais c'est pas grave vous m'avez compris allez on regarde les cartes de commandement euh, lanceur de cordes <rire> non euh, Boba Fett euh, peut effectuer un déplacement tant qu'il est engagé avec une unité dotée d'au moins un pion immobilisation pendant son activation Boba Fett gagne Trrrt. Choisissez une unité soldat ennemi à portée 1. Et en ligne de vue, elle gagne 2 pions d'immobilisation et 2 pions de suppression. Waouh, Ça fait beaucoup, quand même. Et ça fait vraiment beaucoup. Balancer 2 pions de suppression comme ça, direct, et 2 pions d'immobilisation. Vous pouvez quasiment plus déplacer votre troupe. Et elle est déjà presque au bord de la déroute. Donc cette carte qui ne vaut que 1, elle va être jouée souvent, je pense. Bon, lance-flamme ZX, le petit lance-flamme, hein, qu'on voit très très bien euh, dans euh, l'épisode 2 avec euh, Django Fett. Euh, pendant son activation, Boba Fett euh, gagne l'arme suivante, donc c'est le lance-flamme. Alors, distance 1, donc c'est quand même à portée courte. Un des rouges, ça reste quand même assez, euh, voilà. Hein, euh. Par contre, déflagration et souffle, ça, euh, je pense que c'est plutôt sympa commencer à arriver dans la bataille telle qu'elle est avec des barricades avec des mecs planqués et puis c'est le bordel un peu partout parce que ça se finit toujours en un espèce de, de grande bataille rangée bah le lance flamme c'est un petit dérouge qui va bien hein, parce que je pense que ça peut quand même faire du mal à, à, à deux trois troupes bon et puis sinon ben bah, la roquette euh, dorsale z6 alors elle, elle va jouer totalement différemment hein, puisque en fait c'est plus quelque chose qu'il faudra jouer en début de partie ou en première partie demi-partie, hein, euh, première phase de, de, de jeu, puisque pendant son activation, il va gagner donc ce fameux lance requête qui va lancer 3 euh, dés rouges, le mec allait dire 4, <rire> 3 dés rouges, donc ça c'est sympa, et surtout à distance 3-4. Donc il faut quand même que l'objectif soit assez loin, ça peut être quelque chose qui détruit euh, un vaisseau, un TLTT, euh, peut-être un canon... Mais à mon avis, si vous êtes à portée du canon, il vous tire dessus aussi. Mais si vous êtes le premier à tirer, ça peut aider. Et il a Déflagration et surtout, il a Impact 2. Donc il va transformer deux touches en Critique. Donc c'est clairement quelque chose qui est destiné à flinguer euh, du gros lourd en face. Portée 3-4. C'est sympa hein, parce que ça ressemble presque à un bombardement, euh, à l'utilisation de l'arme spéciale de Virs ou au bombardement de Léa. Bon, qui eux sont à distance infinie. Mais euh, 3-4, ça tire loin et ça tire fort. C'est plutôt sympa. Bon, allez, qu'est-ce qu'on dit euh, de Boba Fett ouais, C'est Boba Fett, quoi. Donc, forcément, euh, pff, il est merveilleux. Il meurt comme un con, mais il est merveilleux. Et puis, euh, bah, euh, ouais, quand on joue euh, Empire, on est content de l'avoir. Et puis, quand on joue Rebelle, bah, on doit quand même se demander « Mais pourquoi, nous, on n'a pas quelque chose d'en face fait. ?» Alors, j'ai déjà expliqué que j'étais pas pour la réciprocité, mais je suis pas pour la récipro récipro réciprocité. J'essaie de le dire dix fois rapidement. Euh, dans la même vague euh, voilà maintenant Boba Fett il est sorti il y a quand même pas mal de temps je pense qu'il serait temps de sortir une petite exception euh, côté, euh, côté rebelle qui, qui, qui pourrait ne pas être du tout la même chose que, que Boba Fett d'ailleurs ça ce serait bien emmené, c'est ça en fait que j'aime pas la réciprocité où on essaie de sortir exactement la même chose qu'en face et là en l'occurrence ils peuvent pas parce qu'il n'y a rien euh, qui correspond à Boba Fett euh, en face au niveau rebelle la figurine est superbe je trouve que les cartes d'ordre Bon, on reste très, très, très, très spécifique à Boba Fett, mais c'est normal avec cette règle qui dit que de toute façon, bah, les cartes, elles ne sont que pour lui. Et puis, bah, lui, vous ne pouvez l'activer qu'avec ces cartes-là. Donc, c'est logique qu'elle ne lui soit excessivement euh, concentrées sur sa personne. Par contre, voilà, la carte qui balance deux suppressions, je trouve ça vraiment, vraiment très, très fort. Les deux autres ne sont que des armes supplémentaires. Intéressantes, une à courte portée, une à longue portée, mais euh, voilà, c'est sympa. Comment on joue ce Boba Fett bah beaucoup en scénario je trouve, hein. Euh, Essayez de, essayer de scénariser un peu plus vos parties plutôt que de faire des poutrages classiques. Même au-delà hein, des scénarios qui vous sont proposés, essayer de scénariser un petit peu plus. Faire des enlèvements, faire des fuites de personnages, des extractions, des choses comme ça. Voilà, je pense que Légion doit se jouer en scénario, tous les jeux doivent se jouer en scénario. X-Wing, c'est beaucoup plus plaisant avec un scénario, Pff, puis Armada, on n'en parle même pas. C'est c'est le jeu à scénario par, par excellence si on enlève Assault sur l'Empire qui, de toute façon, est un jeu de rôle. Euh, quoi qu'il en soit, euh, voilà, euh, je trouve qu'il faut jouer ce personnage dans le scénario. A défaut de cela, ce que vous pouvez faire, c'est le jouer en picking, c'est-à-dire que ce personnage-là, bah, il va, il va virvolter en fait, d'une zone de combat à l'autre, il va venir apporter de l'appui, un appui extrêmement conséquent, extrêmement véloce, et Bob a en Fett, fait, c'est vraiment quelque chose qui, qui risque de faire mal. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé, et vous a permis d'y voir un petit peu plus clair hein, sur ce personnage emblématique de l'univers Star Wars, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour enflammer les rebelles. Allez, à très bientôt. Bye bye.